Pour ce webinaire, euh, webinaire euh, conjoint de l'Instant Z, en collaboration avec euh, Gouvernance cellulaire, qui est une autre forme de gouvernance partagée, euh, comme, euh, comme on les aime à, à l'Instant Z, c'est-à-dire constitutionnelle, assez précise, euh, où on va euh, écrire les choses avec une grande boîte à outils. Et puis, on a pris euh, dans les deux équipes la thématique de la personne source cette, euh, ce mois-ci, ou en tout cas ce début d'année. Et on va traiter le sujet dans une première forme ce soir. Alors, tout d'abord, quelques mots sur le programme. Euh, donc, une petite intro que je suis en train de faire pour passer juste derrière à la présentation des intervenants et intervenantes. D'ici que tout le monde soit arrivé, on va se lancer dans une première partie qui est une table ronde. Donc, euh, je vais faire office essentiellement d'animation et puis j'aurai Laura et Christophe que je vais vous présenter plus en détail. On va surtout dialoguer entre nous pendant environ 35-40 minutes. Et puis, une fois que ces 35-40 minutes seront passées, on va arrêter la diffusion en direct, on va arrêter les enregistrements, et puis on va passer à un moment d'échange avec des questions, avec vos questions, avec des réponses qui peuvent venir soit de nous, soit des de gens qui sont présents. Et puis, euh, l'idée, c'est de finir au plus tard à 18h30. Voilà. Donc la, la première partie, comme je vous l'ai dit, elle est enregistrée, elle est diffusée en ligne, c'est déjà le cas. Et puis la deuxième partie, celle des questions, je vais l'enregistrer aussi, mais uniquement à usage interne, c'est-à-dire que ça ne sera pas diffusé nulle part, c'est juste pour euh, s'il y a des, des échanges qui sont pertinents, on va les rechercher par la suite, eh bien qu'on puisse y avoir accès. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Perret, euh, coach et superviseur. Euh, personne source d'un projet institutionnel sur lequel euh, j'ai la chance de collaborer avec elle. Et puis, elle a été formée au principe source. Euh, euh, elle l'a beaucoup mise en pratique dans, euh, dans son projet. Donc, c'est pour ça que j'ai eu très envie de l'inviter. Et puis, avec elle, Christophe Hérault, que j'ai rencontré dans le cadre de l'équipe de gouvernance cellulaire, qui est consultant, coach professionnel, certifié et formateur dans la région de Grenoble voilà, et puis euh, moi-même, eh euh, voilà, formateur, facilitateur, accompagnateur à l'instant Z et on va débuter simplement cette table ronde Laura, euh, est-ce que tu veux dire un petit mot sur toi avant qu'on se lance dans le vif du sujet de la personne source je vais peut-être te laisser partager ton écran en arrêtant le mien alors déjà, bonsoir et puis euh, merci beaucoup, David, pour, euh, pour l'invitation. Je me réjouis de partager ce, ce moment avec vous. Et puis, euh, moi, les, les principes source, la personne source, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée, en fait, à partir du moment où j'en ai pris conscience. Euh, Jusque-là, ce n'était pas visible, en fait, pour moi, mais une fois que j'en ai pris conscience, c'est devenu en fait une clé de lecture de plein de situations professionnelles, privées, associatives. Et euh, je trouve vraiment... Euh, important de, de le diffuser, parce que je suis sûr que ça peut soutenir d'autres personnes dans, dans, dans divers domaines. Donc, merci beaucoup pour, pour cette occasion. Et peut-être pour commencer, de vous parler de qui a modélisé les principes sources, et qui est donc Peter Koenig. Je vais projeter la présentation, si ça va. Vous me dites si tout est OK. Vous voyez alors, on voit, enfin, moi, je vois ton le PowerPoint, mais pas voilà, c'est parfait. Voilà, exactement. Alors, le, la personne qui a modélisé euh, les, les principes sources, en fait, c'est Peter Koenig. C'est ce, ce monsieur que vous voyez sur la photo à droite. Euh, il a un certain âge, euh, un âge respectable. Il est britannique à la base et il vit à Zurich depuis très longtemps. Et il vient, lui, de la vente dans le domaine immobilier et puis il a commencé son premier domaine d'intérêt c'est euh, la relation à l'argent parce qu'il a observé que selon la relation que les gens ont face à l'argent ça peut poser certains obstacles ou certaines résistances ou difficultés dans leur projet professionnel et donc il a écrit un premier bouquin euh, qui s'appelle 30 mensonges au sujet de l'argent où il a déconstruit toute une série de choses euh, et mis en évidence certains, certains phénomènes et puis sa vision à lui, c'est euh, qu'on euh, fait euh, son métier euh, avec le cœur. Et donc, il aimerait introduire quelque part l'amour dans le business. Love in business, ça, c'est sa, sa vision. Et puis, il a continué euh, son travail parce qu'il a observé dans son entourage euh, avec les différentes entreprises et, et personnes à qui il était en contact, qu'il y avait des gens qui avaient des rôles particuliers dans les organisations. Et euh, il s'est intéressé il a, à, à ce qu'il a nommé ensuite la, la personne source. Euh, et le fait de reconnaître ou pas cette personne, bah, ça a des conséquences énormes sur euh, la réussite euh, d'un projet, d'une organisation, d'une entreprise, d'une transmission d'entreprise. Et il a modélisé ses principes sources, mais en partant de la pratique et de ce qu'il a observé dans euh, son champ professionnel. Euh, Peter Koenig, est pas, euh, disons, sa plus grande qualité, ce n'est pas forcément la rédaction. Et donc, du coup, il a euh, participé... Euh, en postface, un livre, le petit livre rouge sur la source, mais ce n'est pas lui qui l'a écrit, c'est Stéphane Merkelbach qui est, qui est en Suisse, canton de Fribourg, euh, et qui a écrit un bouquin. Vous avez ici euh, les références des deux livres. Donc Le livre de gauche, c'est le premier bouquin qu'avait écrit Peter euh, sur euh, la relation à l'argent, et le deuxième bouquin à droite, c'est euh, la description des, des principes sources par euh, Stéphane Merkelbach, mais avec euh, la postface, donc la, la contribution de, de Peter dans le dans ce bouquin. Donc, ça, c'est déjà juste pour fixer d'où viennent en fait ces principes sources et qui euh, les a quelque part modélisés ou conceptualisés pour ensuite pouvoir les, les diffuser. Je ne sais pas si là, on veut faire un petit point d'arrêt ou c'est OK. Ça va, moi je, okay. je me réjouis que tu nous présentes. Ok, ça marche. La personne source. Du coup, ben voilà. Qui est cette fameuse personne source? Alors, la personne source, ben, c'est déjà une personne qui a une idée originale. C'est une intuition, une première idée, quelque chose qu'elle a envie de réaliser, euh, et c'est la, la première qui porte en fait cette idée-là, et c'est elle qui va transmettre sa vision et les valeurs de son de, de son projet ou de sa vision. Donc quelque part, elle est gardienne des valeurs et de la raison d'être, que ce soit du projet, de l'entreprise, de l'organisation. C'est elle, la personne source, elle va faire le premier pas, elle va prendre l'initiative pour réaliser. Donc, il peut arriver que plusieurs personnes, à, à certains moments, aient des idées similaires, mais ce qui va déterminer la personne source, c'est celle qui va mettre l'énergie dedans, celle qui va faire le premier pas pour prendre cette initiative et commencer sa réalisation. Mmh. Une personne source, elle est au service du projet. Et donc, c est, c est, elle vise euh, le bien, comment dire, la réussite du projet, mais pas forcément sa réussite personnelle. Donc, le focus est vraiment sur le projet, euh, la réalisation, et elle va s'entourer de personnes autour d'elle euh, qui vont l'aider, la soutenir pour réaliser sa, sa vision. La personne source, c'est aussi celle qui va prendre des risques euh, et qui va décider presque intuitivement quel est le prochain pas à faire euh, dans le développement du projet, de l'entreprise, de l'organisation. Ce qui est important de savoir, c'est que cette personne source elle n'a pas forcément des compétences métiers spécifiques. Elle peut avoir une idée géniale, mais pas nécessairement des compétences pour la réaliser. Et le génie va être de s'entourer des personnes qui ont les compétences qui vont être mobilisées ensemble au service de la raison d'être de, de ce projet-là. Et puis, si on regarde une organisation ou une entreprise, la personne de source, ce n'est pas forcément non plus une personne qui a un rôle hiérarchique, une position hiérarchique. Ça peut être n'importe quelle personne dans l'organisation ou dans l'entreprise qui peut avoir à un moment donné euh, cette, euh, cette, euh, ce rôle ou cette, cette énergie-là. J'ai une, une petite question. Si je, je me raccroche un petit peu ce que j'ai vécu. Euh, ça m'est arrivé assez souvent d'essayer de m'accrocher sur des projets... Euh, sans nécessairement en être la personne source, mais en ayant quand même l'impression de débarquer comme un partenaire, euh, ouais, un partenaire assez important, voire, euh, voire un, un cofondateur, et c'est notamment arrivé sur l'instant Z, c'est-à-dire de, voilà, on est, on est deux, on, on se rencontre et on a l'impression qu'il y a quelque chose de, de commun, de collectif auquel on va participer avec. Euh, euh, dans une forme d'équité ou d'égalité. Et toi, ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même une personne dans ce genre de, de situation qui, qui porte ça plus oui, alors je vais peut-être passer à ça, puis je reviens après. En fait, selon Peter, en fait, lui distingue deux types de sources. La source globale, et ça, c'est une seule personne, c'est ce dont je viens de parler, la personne source. Mais il y a aussi des sources spécifiques, et là, il peut y en avoir plusieurs. J'ai donné l'exemple ici du projet dont, dont, dont je m'occupe dans, dans mon institution, la, la HEFP, et là, il y a plusieurs personnes qui sont des sources spécifiques, mais il y a une source globale pour l'ensemble du, du, du périmètre de, de ce projet ou de cette euh, organisation. Mais dans cet exemple, c'est ce projet. Et maintenant, s'il y a une personne, comme tu viens de décrire, qui arrive, c'est possible qu'en fait, le périmètre qu'elle couvre soit très proche du cercle global, hein, le cercle de la, source, de la source globale, mais il ne va pas le recouvrir complètement. Et c'est peut-être ça la, la distinction, en fait. Donc, ça peut être... Euh, des associés dans un projet, mais il y en aura une qui portera cette énergie, ce rôle particulier, et les autres vont collaborer avec un, un degré de couverture plus ou moins grand par rapport à, au périmètre du projet. Mm -hmm. Peut-être que je peux raconter euh, la genèse de Coefi à ce moment-là, justement, sur ces problématiques-là. Euh, euh, voilà, euh, À l'origine de, de notre projet entrepreneurial, il y a deux initiatives qui se sont rencontrées. Il y a Odile qui euh, voulait réunir autour d'elle euh, des associés pour créer une entreprise, euh, une approche de, de l'accompagnement euh, des, des, des entreprises pour euh, transformer le monde du travail vers quelque chose du type euh, euh, paradigme opale, euh, entreprise libérée. Euh, et moi, j'avais le même projet par ailleurs, avec une, une vision, et je voulais réunir des gens aussi euh, pour, euh, pour réaliser ça. Euh, donc, Odile a, a, a rencontré différentes personnes et euh, Nathalie euh, a commencé à travailler avec Odile. Elles se sont dit, bah, tiens, faisons chemin. Et moi, on me dit, bah, tiens, tu devrais parler à Odile parce que vous pourriez vous entendre. Je vais voir Odile, je lui présente mon projet, elle me dit, ah, oh, ça me plaît bien, c'est aussi ce que j'aimerais faire. Et on se rejoint en étroit. Et on crée le, notre activité tous les trois. Euh, on a, on a collaboré un peu plus d'un an euh, ensemble, euh, comme si on était associés, mais en gardant nos structures juridiques séparées. Et pendant cette phase-là, on a vu des affrontements sur nos visions, sur qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi notre stratégie, euh, parce qu'en fait, on se pensait être deux, euh, à, à être la source du projet et à, quelque part, l'influencer et donner la direction. Et, euh, et donc, on avait des, des, des tensions qui pouvaient être assez vives sur ce sujet-là, jusqu'à ce que… À un moment donné, on prenne le temps de poser ça sur la table. Bon, alors, c'est qui la source On regarde cette question de la personne source et on, et on a mis au jour qu'on avait cette compétition pour ce rôle-là. Euh, et on a pu euh, apaiser les choses, vraiment prendre du temps pour aligner nos visions et, euh, et décider que sur des orientations stratégiques, on allait co-décider clairement, qu'on n'avait pas cherché à, avoir, à prendre le pouvoir sur les autres pour influencer telle ou telle direction, mais qu'on allait faire ça. Avec des processus de décision par consentement ou concordance pour respecter les aspirations de chacun. Mmh. Et ça allait beaucoup mieux une fois qu'on avait clarifié ça. Oui. Merci. Ce que j'entends dans l'exemple de Christophe, c'est que il y a, c'est comme s'il y avait deux projets, donc potentiellement ou deux idées de projet, donc deux personnes sources qui se retrouvent, qui s'associent. Euh, à un moment donné, est-ce que, est-ce qu'il y en a vraiment deux, ou est-ce qu'il y en a euh, ces chances se recouvrent effectivement comme tu le disais pas entièrement Laura éventuellement comment est-ce qu'on est qu la reconnaît la personne Ce qui serait intéressant de voir dans ce cas-là c'est aussi qui a pris l'initiative de contacter l'autre et comment est-ce que cette négociation sur la vision s'est faite parce que selon cette approche la, la, la personne source en fait la personne source elle est garante de la raison d'être et des valeurs et du cadre et donc ce qui serait intéressant c'est de voir dans, dans, dans l'évolution de, de votre association à 3 quand il y a des évolutions, comment ces évolutions se passent et comment vous négociez le fait d'étendre le périmètre par exemple de, de votre domaine d'activité ou de faire bouger les lignes sur des valeurs et c'est là que les éléments de personnes sources vont ressortir par rapport à, à cette raison d'être et aux au gardiens en fait des, des, des valeurs ou du cadre, du cadre éthique. Euh, oui. je, je reviens peut-être là-dessus, mais volontiers, j'écoute. Tu avais une réponse, Christophe Oui, du coup, je, ce, que, ce que je perçois, c'est qu'on a, on a, on a fait quelque part une synthèse euh, dans, dans la, la, la vision du, du projet. Pour moi, il y avait quelque chose d'absolument essentiel au cœur de notre projet, c'était d'accompagner ces transformations vers le paradigme opal, l'entreprise libérée. Et pour Odile, c'était plus annexe euh, au départ. Enfin, c'était une aspiration, mais quand même, d'abord il y a le concret avec d'autres types d'accompagnement. Euh, et euh, au fil du, du chemin, euh, on s'est mis d'accord pour aller vers euh, une centralité sur la transformation Opal euh, entreprise libérée. Donc à, à ce titre-là, il y a une part de, de quelque part de, je peux dire, de, de, de, de mon, mon projet fondateur qui est là. Qui a, qui, a, qui a été adopté par tout le monde. Et puis, il y, a des, il y a des valeurs sur comment on est consultant, comment on relationne avec nos clients, qui étaient vraiment portées par Odile, qui sont très chères et qu'on a tous adoptées. Je vois qu'on a pris une partie des deux en réalité. Oui, euh, et en même temps, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est quelque part la, la vision ou la raison d'être, c'est plutôt ce qui venait de toi et la, la manière de le réaliser euh, qui vient d'Odile et ça pourrait être une source spécifique. Hmm dans euh, la source globale parce que la source globale elle donne vraiment quelle est la direction, la vision, la raison d'être Et là ça semble être la transformation vers quelque chose d'opale ou de voilà et le comment on le fait et l, la manière d'être en lien avec les clients par exemple ça ça pourrait être une, une partie plus spécifique c'est bon. dans, dans ma grille de lecture. Ouais. <rire> OK. Je continue sur, euh, euh, pardon, les, ici. Quel est le, le rôle, en fait, de la personne source Alors, c'est l'âme, c'est l'âme du projet, l'âme de, de, de, de l'organisation ou de l'entreprise en question, qui est ce gardien euh, de la vision des valeurs du champ, du périmètre, qui, qui va pouvoir dire, bah oui, ce nouveau développement, il fait partie de notre raison d'être, ou non, ce développement, en fait, il est hors de notre raison d'être, euh, qui va définir aussi le prochain pas. Et euh, cette personne source, elle est responsable que les rôles soient remplis. Donc, on a plusieurs rôles. Euh, si on, on conçoit la personne source dans le contexte de gouvernance partagée ou gouvernance cellulaire, on va avoir plusieurs rôles. Et euh, c'est la personne source qui est responsable que ces rôles soient occupés. Et si, par hasard, euh, un des rôles n'est pas occupé à un moment donné, parce qu'il y a une personne qui est absente ou qui a quitté le projet ou quelque chose comme ça, eh ben, c'est souvent cette pers la personne source qui va s'y coller euh, pour faire ce que... Euh, une autre personne absente, en l'occurrence, ne, ne, ne fait pas si un déroule n'est pas rempli à un tenté. Euh, la personne source, c'est aussi celle qui va mettre de l'énergie dans le système, entretenir le feu euh, et motiver, euh, motiver l'équipe, inspirer de la confiance. Et elle va partager la réussite avec, euh, avec son équipe. Euh, par contre, et là, Peter Koenig, il est très… Euh, convaincu, assertif sur ce dernier point, c'est euh, la personne source qui est responsable seule de l'échec, même si l'échec il est partagé parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont contribué. Mais si on, c'est la personne source qui, qui a la responsabilité de, quelque part de, de mettre en place les conditions 4 pour que ça marche. Et puis si euh, le projet Foire, ben, elle porte une grande part de responsabilité. Ça, c'est... Ça... Euh, j'ai envie de te reposer une question qu'on a, qu a fait émerger en préparant ce, ce webinaire Laura parce que toi tu, tu te positionnes comme la personne source d'un projet institutionnel mm -hmm. que dans, dans le cadre de la haute école où tu travailles, il y avait un projet qui avait été défini par la direction et qui t'a été confié et du coup c'est pas toi qui as eu l'idée de la teneur de ce projet Pourtant, tu te perçois aujourd'hui comme personne source. Qu'est-ce que tu as fait pour ça, en fait Comment est-ce que tu fais pour te sentir légitime et pour te rendre légitime peut-être auprès de ton équipe par rapport à ce point-là mmh. Oui. Alors, quand euh, j'ai, quand je suis arrivée dans, dans ma fonction, euh, la décision de réunir deux départements avait déjà été prise. Donc, je travaille dans une haute école fédérale, la HFp, haute école fédérale pour la formation professionnelle. J'ai vu d'ailleurs que j'ai une de mes collègues, au moins une de mes collègues, Angela, qui est en ligne avec nous, que je salue du coup à l'occasion. Euh, et euh, quand j'ai été, quand je suis entrée en fonction, cette décision de fusionner deux départements avait déjà été pris par la, par la direction, à fusionner le département de formation de base et de formation continue. Par contre, il n'y avait aucune démarche qui avait été entreprise. C'était juste la décision de dire, dans le futur, on aura un seul département à partir de ces deux. Et moi, j'ai reçu le mandat, quelque part, de réaliser ce projet-là. Et pourquoi est-ce que je me sens source de ce projet Parce que, en fait, c'est moi qui ai amené le, tout le contenu dans le sens euh, de partir dans une logique de euh, lifelong learning et de, de travailler en gouvernance partagée d'impliquer euh, les collaborateurs et de travailler en fait, sur, sur la raison d'être euh, de, de, de notre organisation, donc de, du périmètre euh, concerné. Quelle est la raison d'être des enseignants et des formateurs qui constituent en fait, les équipes euh, et qui euh, travaillent pour la formation professionnelle ben, En fait, ça, c'était euh, ma contribution. Et donc, du coup, j'ai créé le, un groupe, euh, une équipe de projet euh, avec les différents experts. Alors, une partie des experts, c'était des, des, des personnes qui avaient des rôles de, de cadres dans la hiérarchie, et une autre partie des experts, ce n'était pas du tout des cadres, c'était des personnes qui étaient porteuses d'un thème. Je donne un exemple, euh, ma spécialiste du bilinguisme, elle n'était pas cadre, mais c'était elle qui était porteuse de cette thématique-là, puis elle faisait partie du périmètre de ce projet-là. Et donc, j'ai réuni cette équipe-là et on a coécrit ensemble le mandat du projet. On a coécrit ensemble comment on allait euh, travailler, sur quoi euh, on a rédigé ensemble la raison d'être, etc. Et donc, je dirais, l'ADN que moi, j'ai apporté, c'est euh, le fait de réunir ces personnes en, en gouvernance partagée, de nous baser sur des expertises, et puis de, de, de partir vraiment de la raison d'être de, notre, de notre, notre secteur, en fait. Euh, fusionner dans le futur, euh, et c'est là, je dirais, le, la plus-value ou l'ADN la, qui fait que je me suis sentie source après. D'accord. Donc, je, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'incarnation. Oui, et, que... et si tu veux, le, la, la décision de départ de fusionner deux départements, euh, quand j'ai repris le, ce, ce projet-là, j'aurais très bien pu dire, ben, je prends les deux organigrammes, je les juxtapose, je mets un chapeau commun et c'est réglé. Donc, j'aurais très bien pu répondre en fait euh, à la décision euh, de la direction de, de fusion en faisant juste une juxtaposition, sans aucune réflexion de fond. Et là, ce n'était pas, pas mon choix parce que l'intention, ce n'était pas seulement euh, de réunir deux départements, mais c'était de réfléchir dans le futur quels sont les besoins de nos clients. Et comment est-ce que nous, on peut s'organiser pour répondre le mieux possible aux besoins de nos clients dans cinq ans, dans 10 ans Et c'était aussi de dire comment on peut faire évoluer notre culture interne pour que nous arrivions ensemble à faire évoluer nos offres pour nos clients dans un mode beaucoup plus participatif et de responsabilité et aussi de bien-être au travail des, des collaborateurs. Mais au-delà au de la stratégie, de faire cette démarche, ça tape ça t'a permis. permis quoi justement par rapport à cette notion de personne source Comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux euh, t'engager dans ce projet de façon différente de l'autre situation que tu nous décris où tu aurais simplement juste posé poser, euh, etc. Déjà, ce que... Bah, ça déjà, quoi, ce que pour alors pour, pour moi, ce que ça, ce que ça change, c'est que j'ai vraiment... Il y, a, il y a des moments clés dans le déroulement de ce projet-là où vrai, il, il m'apparaît clairement quelle est la prochaine étape à faire. Euh, il y a des moments où j'interviens dans certains cercles, dans, certains, dans certaines thématiques pour justement... Euh être dans cette. continuer à travailler pour la raison d'être de, de ce projet-là. Euh, il arrive qu'il y ait des personnes qui sont absentes parce qu'elles sont, euh, je ne sais pas, malades ou en vacances ou, ou indisponibles et qu'il y a des choses qui doivent être faites, et ben c'est moi qui prends le relais. Euh, et donc ça, ça se matérialise dans ces faits-là que, que c'est moi qui énergétise, qui m'assure que les choses soient faites et, et qui intervient. Et, et je suis. Il y a comme une espèce d'étiquette aussi maintenant qui me colle que quand on, on parle de ce projet, il, il m'est associé d'une certaine manière. Donc oui, il y a une partie d'incarnation aussi, mais il y a une partie d'énergie, en fait, d'énergiser le système euh, qui, est, euh, qui est vraiment euh, là et qui est une préoccupation euh, permanente en fait. Mm -hmm. Et peut-être une dernière chose que je peux ajouter, parce que tu, tu m'accompagnes, David, dans ce, dans ce projet depuis maintenant une année, hein, je crois, on travaille ensemble là-dessus, et on peut dire que quand on a commencé à réfléchir ensemble sur comment faire ce projet, on avait un peu une espèce de colonne vertébrale en tête, mais vraiment très, très large, et la, la, le déroulement de ce projet, en fait, se construit au fur et à mesure, justement, en fonction de ce qui se passe dans le champ et en fonction de, de, de, de, de, de, de, des prochains pas qu'on définit, notamment, par rapport à ce que j'observe et ce que je vois dans le champ euh, de ce projet. Et donc, là, même la, la, la, le déroulement du projet, les étapes, la planification, euh, suivent en fait cette logique de personne source, parce que typiquement, quand on a commencé à créer les cercles, eh ben, ce n'était pas prédéfini dans la planification, à quel moment on commence à créer les cercles pour travailler sur les domaines d'activité. Et à un moment donné, j'ai senti que maintenant, c'est le moment. Et J'ai pris mon téléphone, puis j'ai appelé les personnes euh, pour les différentes thématiques leur demandant est-ce que tu es d'accord de porter ce thème euh, parce que c'est un thème qui euh, est important et qui résonne et que tu portes déjà dans d'autres séances etc mais c'était pas planifié à l'avance c'est à dire qu'à un moment donné c'était devenu clair pour moi que c'était l'étape à faire mm -hmm. ouais. et ça je, je, moi quand on en a parlé ça m'a vraiment euh, touché beaucoup parce que en fait l'idée de la personne source telle que j'avais pu en parler avec euh, d'autres personnes notamment euh, Christian Junot j'avais toujours ce l'impression qu'il y avait ce côté hiérarchique en fait. C'est-à-dire qu'il y a une personne source, c'est elle qui définit plein de trucs, et puis finalement les autres, ils n'ont qu'à suivre. Et dans la démarche que tu en as fait notamment avec la gouvernance partagée, tu as ramené cette notion-là au niveau des, des, des rôles ou au niveau des cercles, des cercles en l'occurrence. Et c'est de se dire finalement, la personne qui prend le pilotage d'une équipe, d'un cercle, mais il faut, pour que ça marche bien, il faut qu'elle se sente elle aussi. Source, et donc peut-être qu'elle fasse un petit peu comme toi, c'est-à-dire qu'elle s'approprie elle la raison d'être du, du cercle, qu'elle qu y a même de, de ses valeurs, qu'elle l'incarne, pour à son tour, dans cette zone particulière, avoir la même, la même capacité que euh, le, le lien pilotage du, du cercle global. Exactement, c'est exactement comme ça qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a commencé à définir des cercles, qui sont donc des groupes de travail sur un, un thème particulier. Euh, J'ai pris contact avec des personnes qui, pour moi, étaient apparues dans le champ comme étant les porteuses de ce thème, les gens euh, qui, qui, pour lesquels ce thème tient à cœur, sans forcément que ce soit des responsables hiérarchiques. Donc, je les ai contactées en direct et je leur ai demandé si ces personnes étaient prêtes à prendre ce rôle de source spécifique de cette thématique-là. Et ensuite, quand elles, si elles ont accepté, quand elles ont accepté, eh ben, c'est cette personne qui avait la responsabilité de réunir autour d'elle les autres personnes avec qui elle avait envie de travailler sur ce thème et de décider ensemble comment euh, ils allaient, euh, bah, quelle était la raison d'être de, de ce cercle, euh, qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils allaient livrer comme comme résultat, quels étaient les domaines d'autorité. Et pour chacun des cercles, la personne source spécifique du cercle a travaillé une raison d'être avec des, des attendus et des, et des domaines d'autorité. Et ça a été ensuite consolidé dans le cercle global, cercle cœur ou cercle pilotage. C'est égal l'étiquette qu'on lui donne. Donc, effectivement, maintenant, j'ai des personnes qui se sentent source de, de, de cercles spécifiques. Et ce qui, ce qui est amusant, c'est que ce n'est pas du tout le vocabulaire. Moi, je suis dans une institution. C'est en fait nos 50 ans cette année. Hein, donc, il faut s'imaginer, c'est pas un demi-siècle. Ce n'est pas rien pour une institution. Et en plus, elle est nationale, donc sur trois régions. Et dans cette organisation, on parle de, de. On a un autre vocabulaire. Donc, moi, quand je suis arrivée avec un vocabulaire de source, cercle, attendu, raison d'être, domaine d'autorité. Euh, il a fallu un petit moment jusqu'à ce qu'on se comprenne en termes de vocabulaire. Donc, quand, selon à qui je communique, ben, je mets la traduction à côté. Donc, cercle égal groupe de travail thématique, source égale responsable du groupe de travail, euh, juste pour euh, faire la traduction dans les, dans les mondes. Et puis, euh, au début, les, mes collègues qui ont pris cette responsabilité de source, ils n'étaient pas encore très à l'aise. Et puis après, ils ont, commencé, ils ont adopté ça. Et donc, euh, après, eux, dans d'autres contextes institutionnels hors du projet, tout à coup, ils parlaient de source de cercle ou quelque chose comme ça. C'était assez intéressant de voir cette, cette transition, euh, déjà même dans le, bon, dans le concept, mais aussi dans le vocabulaire qu'on qu qu utilise. Oui, Je, je trouve intéressant de, de faire le parallèle aussi avec euh, euh, cette approche en gouvernance partagée ou en gouvernance cellulaire, euh, où on, on a quelque part un peu structuré et décodé, euh, ce que tu as indiqué comme étant le rôle de la personne source, à Laura, sur la page précédente, c'est euh, vraiment ce qu'on qu décrit d'un leader. Hein, euh, typiquement dans le management, euh, Voilà, le leader, il fait tout ça. Quoi. Et, euh, et ce que je vois, c'est que, euh, par exemple, chez, chez Coefi, on a pu euh, découper ça en morceaux euh, en utilisant cette structure de la gouvernance cellulaire en disant bah, tiens, il y a la source du, du projet de l'entreprise. Euh, qui porte euh, bah, l'âme, l'image, cette vision euh, à long terme, finalement, euh, et valider qu'on reste euh, en, en ligne avec ça, et, euh, et c'est l'esprit, porter cet esprit initial, et euh, et on a attribué ça, ce rôle-là à, à des personnes bien spécifiques, en fait, en réalité, les trois cofondateurs, comme ça, quand on a d'autres associés qui nous rejoignent, ils peuvent agir, mais quelque part, ils ne peuvent pas... Euh, dénaturer le projet et l'âme du projet. Après, il y a le, le rôle lead de l'entreprise, ou euh, pilotage, et, euh, et celui-là a pour mission de mettre en œuvre cette raison d'être et donc de, de faire en sorte qu'elle se, qu se concrétise, donc mettre l'énergie, inspirer la confiance, définir les prochains pas, structurer les rôles. Et on a structuré différents rôles, il y a, il y a des rôles, un rôle pour la communication, un rôle pour la gestion, il y a des rôles consultants, il y a un rôle opportunité. Et la personne qui est en charge du rôle opportunité a cette charge d'être euh, la source d'initiative, de développer des nouvelles opportunités avec des clients. Et donc euh, de, de, de lancer des, des idées, d'offres, de, de, de services, de, euh, de, de rencontres, de, euh, de, de connexions, de réseautage. Et, et par ce, à, cet, à ce niveau-là, c'est un vrai pilote, c'est une vraie source d'initiative pour l'entreprise qui fait avancer euh, les choses pour l'ensemble du collectif. Donc, euh, on a découpé en fait, cette mission-là, on l'a distribuée. C'est ça la, la, la force de, de cette approche de la gouvernance euh, cellulaire, c'est justement de, de partager ces responsabilités-là et d'utiliser l'énergie et la, la créativité de chacun. Je crois, je crois que la, la, la différence fondamentale, elle est dans euh, personne source ou rôle source. Et ici, euh, ce que tu décris Christophe, c'est d'avoir défini différents rôles et d'avoir de, des personnes qui peuvent exercer ces rôles. Mais euh, ces personnes sont interchangeables, c'est-à-dire que le rôle est défini, mais différentes personnes peuvent occuper un rôle. Alors que dans l'approche de Peter Koenig, en fait, ce n'est pas interchangeable. Dans son approche à lui, la personne source est c'est la personne source, c'est personnifié euh, et c'est lié à la personne et ce n'est pas juste un rôle. Et c'est peut-être ça la, la, la différence de perspective entre la gouvernance cellulaire et le, le découpage de ces différents aspects dans des rôles qui peuvent être occupés par différentes personnes à différents moments et l'approche de Peter Koenig qui est beaucoup plus fondée sur une personne euh, avec une énergie particulière ou avec euh, des traits particuliers dans, dans, dans sa façon d'être ou dans sa personnalité. Mmh. Hum. Merci. Je, je continue je un petit bout ouais. ouais exactement c'est ce que je me disais alors pour la reconnaître cette personne source mais je crois qu'on l'a déjà vu un petit peu avant c'est cette personne qui fait le premier pas elle a une influence euh, si ne sais pas si vous avez remarqué mais dans certains cas euh, par exemple le fondateur bah, quand cette personne ou la fondatrice d'une organisation quand cette personne elle prend la parole en fait il y a une écoute particulière il y a un silence qui se fait, puis on écoute, où on va se retourner vers une personne en particulier pour demander euh, des conseils ou vérifier quelque chose. Et là, cette influence particulière, une énergie particulière et est celle qui va euh, définir en fait, le, le, le prochain pas. Maintenant, il y a des conditions pour que ça marche quand même, parce qu'il euh, y a plusieurs choses qui sont importantes. La première, c'est que bah, la personne source, elle doit se reconnaître elle-même comme source. Il existe des personnes qui n'admettent pas d'être la source de quelque chose. Alors, évidemment, ça, ça pose quelques soucis. Donc, il faut que la personne puisse se reconnaître comme étant la source de ce projet ou de cette organisation. Mais il faut aussi que les autres personnes la reconnaissent comme source et pas qu'il y ait, par exemple, de compétition euh, entre personnes sources parce que ça, c'est pas, pas très bon pour, pour le projet ou pour, pour l'organisation. Donc, ça, c'est des conditions vraiment importantes pour que, pour que la personne source puisse vraiment jouer son rôle dans, dans, dans le système et donc du coup il y a des dysfonctionnements qui peuvent apparaître, alors, des dysfonctionnements de type concurrence ou usurpation de source quelqu'un qui veut piquer la, la source à quelqu'un quelqu d'autre et puis il y a aussi des pathologies de source alors c'est un grand mot mais ça s'appelle vraiment comme ça, pathologie de source et Peter en, en définit quatre, la première pathologie c'est la source ignorante qui n'a pas conscience d'être la source, elle ne fait pas exprès mais elle ne s'en rend pas compte, elle est dans une forme de euh, voilà, de, de... elle n'a pas conscience d'être la source. Le deuxième, c'est déni de source, c'est une personne qui sait qu'elle est source, mais elle refuse de l'être, elle refuse de jouer ce rôle-là, elle ne veut pas, malgré le fait que c'est elle qui a eu euh, cette idée, qui, qui a fait le premier pas, qui etc. Mais elle, elle a pour une raison, ou pour une autre, elle ne veut pas euh, être la source. Il y a une troisième pathologie qui peut arriver, c'est une source molle. Euh, qui, ce qui veut dire qu'elle n'alimente plus le feu. Et, et c'est bien la source, mais si elle n'énergitise plus le champ, bah du coup, bah, le feu s'éteint. Et s'il n'y a plus de feu, bah, ça n'avance plus, plus tellement. Et euh, une quatrième euh, pathologie possible de source, c'est une source qui abuse de son pouvoir de source, un peu une source despotique. Et ça, ça peut aussi euh, arriver dans certains, euh, dans certains euh, contextes. C'est euh, euh, oui. juste euh, amener euh, peut-être le, le regard de la gouvernance partagée par rapport à ça. Que, enfin, je pense que ces, ces, euh, ces pathologies, elles n'ont pas nécessairement le même impact dans un système en gouvernance partagée que dans un système hiérarchique. Euh, parce que, comme on essaye en gouvernance partagée de, de responsabiliser chacun, euh, de faire que chacun est la capacité à être source de, justement de ce petit bout j'ai l'impression que si à un moment donné la, la source elle ne se reconnaît pas ou bien qu'elle ne met plus assez d'énergie ben en fait elle a pas mal de chances de rentrer dans ce que tu présentais tout à l'heure c'est à dire cette forme de concurrence euh, et d'envie de, et de, et de, de prendre le dessus quoi. Et, et si ces choses là si ces mécanismes là ne sont pas conscients ça génère des tensions sous-jacentes sur lesquelles les gens n'arrivent pas à mettre des mots euh, mais ça va pas s'éteindre pour moi ça c'est en gouvernance partagée ça s'éteint pas ça génère du conflit en fait tout à fait tout à fait d'accord et il euh, y a certaines choses qui peuvent apparaître dans un ce que, ce que tu nommais en fait c'est la notion de système selon le système dans lequel on est et eh ben, il y a différents fonctionnements qui peuvent appara apparaître. Et s'il y a des pathologies de source dans un système plutôt euh, hiérarchique ou une, un système plutôt en gouvernance partagée, ça va se traduire autrement parce que le système sous-jacent fonctionne en fait autrement. La gouvernance, elle, elle est différente. Et ce qui peut apparaître aussi, c'est que la, la source originale, elle peut ne plus être dans l'organisation. Par contre, ce qu'elle a mis en place est encore actif. Et donc, il, il est possible que certaines pathologies de source soient encore présentes dans une organisation alors que la source elle-même n'y est plus, parce que ça continue à opérer. Et là, ça devient difficile de le, de le rendre visible et de le comprendre si on n'a pas connu en fait la source globale et qu'on n'arrive pas à faire le lien avec ce qui a pu s'installer dans un système alors que la personne qui l'a installé, même inconsciemment, n'est plus là pour le dire. Ou pour le montrer et ça m'amène peut-être à ce, à, ce, à ce point là euh, il y a aussi des, des ombres et des lumières euh, chacun d'entre nous hein, on a des zones d'ombre et puis on a des zones de, de, de lumière on a euh, dans n'importe quel contexte dans lequel on, on évolue et euh, les, la, la lumière qu'on a elle va se, se éclairer tout, tout le système tout le champ et les sources qu'on a elles vont aussi euh, les, les ombres pardon qu'on a elles vont aussi se répercuter dans le, dans le système et donc euh, si euh, la personne source, elle a certaines ombres, comme par exemple la difficulté à prendre une décision, et eh bien cette difficulté à prendre des décisions, elle, elle va se, se diffuser à l'ensemble du système qui est dans le champ de la personne source. Et donc, on va se trouver dans des situations où certains cercles, euh, ont de la peine à avancer ou à prendre des décisions dans leur domaine spécifique, parce que cette difficulté à décider qui est une ombre de la source, elle, elle va agir aussi à différents endroits dans le système et dans l'organisation. Et, et la personne source, elle a une tendance, inconsciente, d'attirer dans son champ des personnes qui ont les mêmes ombres. Et donc, si moi, j'ai de la difficulté dans mon projet, d'autres personnes qui ont des difficultés à décider. Et donc, du coup, ça va participer à ce que cette ombre, elle, elle se diffuse dans l'ensemble dans, dans du système. Et... À ce sujet-là, je crois qu'il y a une, une petite histoire sur Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg, fondateur de la communication non violente. C'était quelqu'un qui se tuait au travail. Et tous ses collaborateurs ont fait des burn outs est-ce euh, est que c'est justement une histoire de cette ombre qui est transmise à l'organisation alors que justement la CNV ça, ça devrait permettre de savoir dire non, euh, etc. Mm -hmm. donc, un exactement, un peu, un peu c'est exactement ça. Et donc pour traiter les ombres, ben, y a, y a dans, dans, dans l'approche de Peter, il y a deux, deux volets. Un des volets c'est déjà de reconnaître ces ombres et de les accueillir comme étant une partie de nous comme les zones de lumière, les, les zones d'ombre font partie de nous. Et euh, plus on essaie de les rejeter, plus elles euh, s'agrippent à nous. Et donc, une première étape, c'est de, de, de les accueillir comme faisant partie de, de nous. Et puis ensuite, de dire, mais en fait, on, par rapport à une personne source, des fois, c est, c est, c est, on a un sentiment de, de déloyauté, en fait, si, si on ne fonctionne pas comme elle. Et là, on distingue clairement entre être déloyal à la personne source ou être déloyal à un comportement c'est-à-dire à, à l'ombre. Et là, d'avoir cette conscience et de se dire « Ok, la personne source, elle a ce rôle particulier et je continue à lui être loyale, même si je suis déloyale à l'ombre qu'elle peut avoir et diffuser dans le système, par exemple, la difficulté à décider. » Et de faire d'avoir cette conscience et de faire cette distinction en disant « Je continue à être loyal à la personne, et donc au projet, et à la raison d'être, et à tout ce qui va avec. Et en même temps, euh, je suis déloyale au dysfonctionnement aux zones d'ombre » Qui, euh, sont diffusés dans le, dans le système. Moi, à ce sujet, je peux, je, peux, je peux partager le fait que, euh, à l'instant Z, c'est depuis le départ de Yvan, c'est moi qui ai repris le. Alors, nous, on appelait ça rôle source, puisqu'on va considérer qu'Yvan reste la personne source, mais j'ai repris le flambeau. Et tu nous en diras peut-être un petit mot sur cette reprise de flambeau, encore juste euh, tout à l'heure. Et, euh, et en fait, euh, le. Euh, J'adore parce que mes, mes collègues me remettent en place sur certaines de mes maisons. Euh, ils ont peur, par exemple, que j'aie un trop grand besoin de contrôle parce que j'étais encore un petit peu représenté partout. Donc, ils m'ont viré d'un certain nombre de cercles en me disant « David, il faut que tu apprennes que les choses, elles peuvent se passer sans que tu, sans que tu mettes les doigts dedans. » euh, Et en fait, je suis super content parce qu'en fait, je sens qu'ils sont vraiment fidèles L'idée, ils sont fidèles à ce que je peux partager en termes d'idées de, de ce qu'est l'instant Z, mais par contre, ils se permettent de me recadrer sur des aspects qui sont, comme tu le dis, des comportements qui ne sont pas nécessairement des comportements soutenants ou constructifs pour l'organisation. Le rendre indispensable, c'est sûrement pas une bonne chose pour, pour l'instant Z et, et savoir accepter ça. Ben, je trouve, je, moi, je trouve, c'est un, un challenge super. D'ailleurs, c'était amusant au début quand dans mon projet, on a, on a mis en place ces différents cercles. La question se posait qui participe au cercle. Et puis, euh, comme on était tout au début, euh, la question c'était, bon, est-ce qu'on on, on, met Laura aussi dans mon cercle ou pas? Il y avait cette hésitation parce que oui, mais c'est la chef, mais en même temps, c'est moi qui suis la source. Et puis, en même temps, on avait... On est représenté par des experts et donc il y avait cette espèce de, de, de doute à un moment donné et j'ai trouvé très amusant dans un des, des cercles parce que moi je voulais pas être dans tous les cercles au contraire c'est juste pas possible je peux pas être partout et je veux pas être partout parce que c'est vraiment pas l'idée de justement de gouvernance partagée et euh, une des une des personnes en charge d'un des cercles justement ma, ma collègue Catherine pour le, le bilinguisme elle m'a dit alors je ne te prends pas dans le cercle j'espère que ça ne te vexe pas mais par contre as un statut spécial tu seras l'invité préféré du cercle et donc, euh, j'ai gagné le, le, le titre d'invité préférée du cercle et de temps en temps, elles m'invitent quand elles ont envie de discuter avec moi sur une thématique. Mais euh, je ne suis pas du tout membre de ce cercle et je trouvais assez euh, intéressant en, en lien avec ce que tu viens de dire, euh, de qui est parti, de quel, de quel cercle et de, de ces aspects-là. Je continue peut-être sur le dernier point euh, ouais. Que je voulais partager avec vous ce soir, c'était la transmission de la source, parce que ben, la source elle est là au début du projet, au début de l'entreprise, d'organisation, mais il y a un moment donné où elle peut partir, elle peut quitter le champ, alors euh, de sa propre volonté ou pas. Euh, quand je dis ou pas, ben malheureusement il y a des personnes qui s'en vont ou qui décèdent ou qui voilà, ça peut être brutal et ça peut arriver que des sources disparaissent du jour au lendemain et ça perturbe énormément le champ parce que personne n'est préparé, il n'y a rien qui s'est euh, organisé. Et puis, il y a des personnes qui quittent euh, le champ, euh, leur rôle de source, euh, parce qu'elles ont envie de faire autre chose, ou pour plein de, bo de bonnes raisons. Et donc, du coup, comment on fait pour transmettre la source et que ça fonctionne Parce qu'il y a euh, beaucoup de transmissions d'entreprises ou d'organisations qui euh, échouent, euh, notamment en raison de, de cet aspect de transmission de, de la source qui n'a pas été euh, fait. Déjà que pour transmettre une organisation, une entreprise, c'est un projet pour s'y prendre un certain temps à l'avance, ça, ça ne s'improvise pas, mais euh, cette dimension de source joue un rôle important. Pourquoi ben Parce que c'est cette source qui entretient le feu. Et donc, elle doit s'assurer qu'elle va passer le témoin et que le feu va continuer à brûler, qu'il ne va pas s'éteindre entre deux. Et donc, la personne source, elle va transmettre le flambeau. Et c'est elle qui va choisir à qui elle va transmettre le flambeau. Et aussi, à quel moment À quel moment, c'est le bon moment où elle se sent prête euh, à transmettre Parce qu'il faut que la personne qui transmet se sente prête à lâcher et à transmettre, et que la personne qui reçoit soit prête à accueillir, à accepter. Autrement, il y a un décalage. Euh, et c'est un moment particulier. Un, cette transmission de, de source, c'est un, un moment particulier dans le, le temps qui est suspendu, et ces personnes elles vont s'en souvenir. Ce n'est pas forcément planifié à l'avance, hein. c'est quelque chose qui, à un moment donné, devient une évidence et la transmission se fait. Ça peut être euh, dans le cadre privé, euh, autour d'un café, entre les deux personnes. Ça peut aussi être dans un événement, euh, un rituel euh, avec euh, euh, l'équipe de projet ou avec l'entreprise ou les personnes qui sont dans, dans ce champ-là. Et ce qui est important pour que cette transmission fonctionne, c'est qu'au moment où la transmission a été faite, c'est que la source, elle quitte le champ après la transmission avec une vraie volonté de lâcher. Parce que si elle reste dans le champ, il y a une perturbation. Il y a une perturbation du signal parce qu'il y a deux sources actives en même temps et les gens savent pas à qui s'adresser et il y a une perturbation dans le champ parce que euh, les gens vont aller vers la vers l'ancienne la, source ou la source originale et la nouvelle source elle arrive pas à prendre sa place et il y a plein plein de dysfonctionnements et, et il y a des projets de transmission d'entreprise où le, le fondateur n'arrive pas à lâcher et puis qu'il reste il veut rester dans le conseil d'administration ou il veut rester dans un rôle particulier et ça pose des difficultés à celui qui a repris parce qu'il n'a pas la marge de manœuvre, il n'a pas le champ libre et il ne devient pas la personne de référence pour le reste et donc du coup il peut pas jouer son rôle source tant que l'ancienne source est toujours présente et donc ce qui va avec c'est que la nouvelle source et eh bien elle devient instantanément la nouvelle source et ce, cette question de momentum et d'immédiateté elle est importante pour la réussite de cette de la transmission de la source. Ce que tu dis, Laura, ça résonne avec euh un accompagnement que je fais en ce moment, euh, une entreprise qui se transforme en scope, le, le dirigeant qui dit je veux céder à mes salariés euh, et, et euh, donc chacun va pouvoir devenir associé de l'entreprise et en même temps il faut une transformation en gouvernance partagée et donc les responsabilités du dirigeant aujourd'hui sont en train d'être transmises, distribuées et aujourd'hui il n'a pas été identifié la personne qui sera la source en succession du, du dirigeant, et ça crée une incertitude dans le collectif. Ils sont vraiment euh, très très inquiets de se dire, oh, mais est-ce qu'on va réussir à faire tourner la boîte sans le patron euh, Parce que du coup, ils n'ont pas encore pu incarner qui est le nouveau leader, euh, qui est cette nouvelle source en qui on peut avoir confiance. Et ça, c'est un, une problématique qui est, qui est, qui est forte aujourd'hui dans cette transition, tant qu'ils n'auront pas avancé assez dans le transfert de compétences euh, dans la direction de l'entreprise. Et ça me fait penser à, à ce que dit la théorie organisationnelle de Berne sur euh, le, le leader primal. Euh, mm -hmm. C'est très, très lié à ça. Et qui, de, dans certaines organisations, n'est même pas connu en fait. Oui. oui. Mm -hmm. J'avais entendu, ouais. ouais. entendu une histoire d'un euh, un entrepreneur qui avait aussi passé euh, en gouvernance partagée, euh, ou quelque chose d'équivalent euh, au sein de son organisation. Et ce qu'il avait fait, c'est qu'une fois qu'il avait passé le... Passé ce flambeau-là, alors je ne sais pas s'il avait trouvé une personne ou bien si c'était vraiment en gouvernance partagée, une équipe, il était parti six mois euh, en bateau ou euh, mm. autour du monde pour vraiment disparaître comme tu l'as, mais quitter le champ parce que s'il était resté dans le champ, ça aurait été très difficile euh, vraiment pour euh, les nouvelles sources de peut-être différentes parties, etc., de, de se saisir de, de ce qu'était leur mission. Exactement. Et du coup, moi j'avais envie de poser la question autour de nous. Ben, chacun de nous, chacun de vous, de quoi êtes-vous la source ben, C'est parfait, c'est une jolie question sur laquelle euh, s'arrêter sur, euh, sur cette partie table ronde pour ouvrir aux questions. Donc je vais prendre congé de, des personnes qui sont euh, sur Facebook. Euh, pour les inciter la prochaine fois à venir en présentiel s'ils veulent écouter les questions donc belle soirée et puis je vais arrêter l'enregistrement